si vous voulez devenir des, des co-créateurs de vos rencontres et ne plus être des espèces d'objets de la rencontre, genre, je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi ça ne m'arrive pas. Ça, c'est se poser en objet de la rencontre. Tout le travail que nous allons faire et tout le travail auquel je vous invite c'est de devenir sujet de vos rencontres.